s'amuser, normal on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne sans répit, c'est ça la l'académie, on veut gagner, on va tous nous montrer qui on est ensemble, on a Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération, on gagne salut tous les très bien, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour la récap d'ouverture. Deck de structure la légende des bêtes cristallines. Waouh Alors, je l'ai commandé trois fois chez Ultra Jeu et trois fois chez Omega Store. Voilà, donc merci à eux, j'ai bien reçu. Euh, voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors, bien sûr, comme dans chaque deck de structure. On a. Un super beau tapis de jeu. En plastique. Voilà. Avec ces divers combos qu'il y a. À l'intérieur. Ils font plus les livres et les règles. Je pense que c'est vraiment dommage. Il aurait pu au moins laisser les livres et les règles. Dans. Dans un deck de structure. Parce que. Je trouve que. Oui c'est dommage. Pour un si qui veut commencer, euh, voilà, tout simplement. Donc, on a, on va commencer par un petit Dragoire Arc-en-Ciel. Après, Dragoire Arc-en-Ciel. Alors, surmultiplier enfin, sur du cristal ultime. Bête de Arc-en-Ciel. Point en Arc-en-Ciel. Yann de Cristal. Supradrago Arc-Ancien. Jesse Anderson, connecteur avec la Bête Cristaline. Jesse Ruby, début de la légende. Bête Cristaline, Escarmouche Ruby. Bête Cristaline, Chadaméthiste. Bête Cristaline, Tortue Bête cristalline tigre de topaz. Bête cristalline mammouth d'ambre. Bête cristalline aigle de cobalt. Bête cristalline pégase de saphir. Dragon arc-en-ciel des ténèbres. En sachant qu'il va y avoir des bêtes cristallines des ténèbres qui vont sortir. Après, maître du cristal. Garde du cristal. Amon Seigneur du tonnerre croyant, euh, Tonnerre fragacant. Migrateur dimensionnel. Contrat avec le camp crona... Ben, bon, excusez-moi. Floraison des cendres, joyeux printemps. Beauté fantôme au manoir hanté. Éveil de l'ultime cristal. Égide du cristal, ruine arc-en-ciel, Cité ancienne, Pont arc-en-ciel, excusez-moi, je me réveille qui seul, mais c'est normal, Balise du cristal, Bénédiction du cristal, Abondance du cristal, Promesse du cristal, Arbre cristallin, Libération du cristal, Grande valeur, réflectation arc-en-ciel, ténèbres ultimes, mélodie du réveil du dragon, objet du sacrifice inutile, cyclone cosmique, une aubaine du cristal, miracle du cristal, brillance du cristal. Père cristalienne, conclave du cristal, magie du cristal ultime, contre Gemme, Furée de flammes, métaverse, jeton cristal, Cristallin, voilà, tout simplement. Je vous demande deux petites secondes. Voilà, bon, j'ai arrêté le réveil de qui sonne. Bon, ouais, c'est euh, un bon deck, hein. C'est un bon deck. Bon, ils auraient pu mettre la force j'aime aussi. De, euh, la sortir à extra. Pourquoi pas? C'est des cartes qu'on attend aussi, de l'animé. Après, euh, ils auraient pu mettre quelques cartes en plus. Euh, voilà, ils auraient pu mettre quelques cartes en plus. Mais voilà, c'est toujours. Euh, toujours aussi, euh, voilà, donc je l'ai commandé six fois, donc j'ai en faire un deck, un deck fun, avec mes combos, bien sûr, hein, mais je pense qu'il y a des cartes qui vont, il y a des cartes qui vont sauter, notamment la floraison de cendres, parce que j'en ai besoin pour le deck, c'est la main grande, voilà, tout simplement, voilà, donc, sur ce, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur Twitter et sur Facebook. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour... Alors, je sais pas quand, mais on se retrouve la semaine prochaine pour du survival Gabriel. Voilà. Tout simplement, du survival Gabriel sur Minecraft. Allez, sur ce... J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis ciao à tout le monde pouvoir est